Dans cette séquence, nous allons parler des, des boucles en pharo. Donc en pharo, les boucles sont, sont des messages qu'on va envoyer à, à des objets en fait. Donc il existe plein de types de, de boucles différents. Et, euh, et c'est des messages qu'on va envoyer soit à des nombres, à des collections, ou, voire même à des blocs. Et ce euh, sera dans certains cas des messages d'itération sur les éléments d'une collection, euh, par exemple. Donc voilà un, un exemple. Donc un exemple, on envoie le, le message times repeat à l'entier 4 et on va lui passer en paramètre un bloc, donc si vous vous rappelez, on a vu les blocs dans la séquence précédente, donc on a un bloc qui commence ici et qui se termine ici, et donc ce message va permettre de répéter l'exécution, l'évaluation de ce bloc, euh, plusieurs fois, en l'occurrence quatre fois dans cet exemple, puisque le receveur du message c'était quatre. Donc il existe d'autres types de, de, de messages pour effectuer des boucles, par exemple ici dans cet exemple c'est le message do. donc euh, le message to do est défini sur la classe number, et puis on va lui passer également en paramètre un bloc qui est le dernier argument du message et donc ce bloc va être exécuté un certain nombre de fois avec un curseur de boucle qui varie euh, depuis le receveur jusqu'au premier argument du message. Donc on a un exemple ici, si on reprend exactement le même exemple donc euh, on va envoyer le message doux à l'entier 1 et dans le bloc ce qu'on va faire c'est qu'on va afficher le paramètre du bloc, donc le paramètre i, à chaque tour de boucle. Donc on voit que dans le transcript, on a bien tous les entiers qui ont été affichés, entre 1 et 100. Donc on peut effectuer, euh, il existe d'autres euh, messages pour effectuer des, des boucles. Donc par exemple, on a le message « to by do » Pour faire des incréments de plus que par 1. Donc on fait des incréments ici par pour contrôler de combien on fait l'incrément. On peut faire des incréments par 3 ici dans cet exemple. Et donc à chaque tour de boucle, i va prendre des valeurs de 3 en 3. Donc on voit l'exemple ici. Cette fois, quand on a exécuté ce morceau de code, on voit bien que i a bien varié de 1 à 100, mais avec un incrément de 3 à chaque fois. Donc il existe maintenant aussi des, des itérateurs pour effectuer des boucles. Donc les itérateurs sont des messages plutôt à envoyer aux collections, donc à des objets collection. Donc il en existe de toutes sortes. Donc on a par exemple « Do » do permet d'itérer sur chacun des éléments d'une collection, « Collect » qui permet d'à la fois itérer sur les éléments d'une collection, mais également récupérer, collecter les résultats pour les mettre dans une nouvelle collection. Select, qui permet de sélectionner un ensemble d'éléments à l'intérieur d'une collection, donc on fait une nouvelle collection uniquement avec ceux qu'on aurait sélectionnés. Reject, qui permet d'éliminer euh, les éléments qu'on ne voudrait pas dans une collection. Detect, qui permet de, de, de, de savoir si un élément existe dans une collection donnée, etc. etc. Donc on va en voir quelques-uns dans, dans la suite de ces slides. Donc par exemple, do, qui est finalement le, le message le plus courant qu'on qu utilise. Donc on va envoyer le message do à une collection et on va lui passer un bloc. Donc à chaque tour, euh, à chaque tour de boucle, le bloc, le paramètre du bloc ici, each, va recevoir d'abord le premier élément de la collection, ensuite le second, etc. etc. jusqu'au dernier élément de la, de la collection. Donc voici un, un exemple. Donc ici on a une collection qui est définie. Donc je vous rappelle, à la syntaxe, c'est dièse parenthèse, et puis on termine par une parenthèse pour les collections littérales. Donc cette collection contient. 4 entiers, 15, 10, 19 et 68 et on passe, on lui envoie le message d'où à cette collection, on lui passe un bloc et donc i qui est le paramètre du bloc va prendre au premier tour de boucle la valeur 15, ensuite 10, 19 et 68. Donc voici un autre message qui est while true, donc while true permet également d'effectuer de, des, des boucles mais while true c'est un message qu'on va envoyer à un bloc, donc c'est un message défini sur la classe bloc. Donc ici on a le bloc receveur qui est ici, et puis on a un bloc d'arguments qui est ici. Donc en fait, on, je vous donne un, un exemple concret issu de la classe color. Hein. Donc on a ici un while true, donc on a le bloc receveur, dans le bloc receveur on a une condition, donc ce bloc va s'évaluer à une condition, true ou false, et donc en fonction de l'évaluation de ce premier bloc, receveur, on va déclencher l'exécution ou pas, du bloc argument, qui est le deuxième bloc, le paramètre de la méthode while whileTrue. Donc il existe une variation de, de while whileTrue en fait, euh, c'est euh, sans, sans paramètres, donc la méthode while whileTrue sans paramètres, donc qui, qui prend en fait le, le bloc receveur, qui l'évalue, et si ce bloc s'évalue à vrai ou à faux, ben, il est réévalué une fois supplémentaire, etc., etc. Donc en fait on va réévaluer le bloc tant qu'il s'évalue à vrai. On a exactement les pendants de while true avec les méthodes while false, euh, sans paramètres et avec paramètres. Donc les, les, toutes les variations existent en fait dans, le, dans, dans les classes sur, sur les blocs. Donc euh, en résumé euh, sur, sur cette séquence, on a vu que les boucles en pharo sont exprimées comme des messages euh, euh, normaux euh, envoyés à des objets, que ce soit euh, des, euh, des entiers, des collections, euh, des blocs et puis que avec ça, on peut construire énormément de boucles différentes et même en rajouter si on, si on en a envie.